Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez tous magnifique. Je vous de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Neodium et nous allons aujourd'hui passer niveau 31 de farming, mes chers collègues. Et eh bien, oui, comme vous pouvez voir, on a. Passer niveau 28, il nous en reste plus beaucoup pour passer niveau 31 et on aura maxé 3 de nos catégories les amis. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on a euh, passé bûcheron 31 grâce à une technique assez cheatax. Euh, ensuite, aujourd'hui j'ai décidé de passer 31 de, euh, de, de, de, de fermier et il va nous rester plus que le chasseur 31 à compléter pour avoir terminé. Tous nos métiers, les amis. Avec ces... En plus, en terminant le euh, chasseur et le fermier, je crois qu'on aura peut-être assez d'argent pour Rencop au prestige 1. Donc, on sera fermier prestige 1, ce qui peut être une bonne, euh, une bonne chose. Parce que lorsqu'on sera empereur, euh, prestige empereur, on va débloquer, je crois, le briquet ensorcelé pour avoir accès à la nouvelle dimension, les amis. Donc, euh, ça, ça peut vraiment être intéressant de tester cette nouvelle dimension. Aujourd'hui, j'aimerais aussi ça, avoir assez d'argent pour créer l'armure... Euh... L'armure, euh, la meilleure armure du jeu, donc la best des best des bests qui s'appelle l'armure du sorcier. Donc j'aimerais bien euh, pour avoir assez d'argent pour l'acheter. Je crois que Nether Star, ça coûte environ 10 millions et j'en ai déjà 3. Donc si je suis capable d'en avoir une dernière à 10 millions, ça devrait être pas mal. On devrait être bien en bateau pour pouvoir euh, créer cette armure-là. Donc on va commencer avec le farming juste au niveau 31. Donc je vais vous reprendre lorsque j'y suis ou tout près d'y être. Et puis euh, moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine séquence. Ah. Boost de magma cream. Et on est terminé. Enfin Putain Bon. Plus qu'avant de tout ça. Et on est parti. Ok, de l'internet On va essayer de crafter la meilleure épée du jeu. Donc je crois qu'on aura besoin de ça. Euh, pas la meilleure épée. La meilleure armure du jeu, pardonnez-moi. On va avoir besoin de ça, je crois. Donc on en a 4 Et c'est quoi le craft Ah ouais, Ok. Donc, on va aller au spawn. Ça fait chier parce que je vais gaspiller ma potion de fly. Mais, il y a des trucs plus importants que la potion de fly, les amis. Euh, voyons voir. Donc, on aura besoin de tout ça. On va pouvoir poser notre sixième bloc ici. Ça ici, voilà. Et d'ailleurs, il nous manquera 50 millions pour prestige. Donc, en soit, pas si mal, pas si mal. Euh, is on Ok, les gars, vous êtes prêts les armures sont là. On a les Lenderstars. Tout ce qu'on a à faire, c'est crafter chacune des pièces. Donc, crafter cet item. On a le casque. Crafter cet item. On a le plastron. Crafter cet item. On a les leggings. Et crafter cet item. On a l'armure. Quoi Ça dit, que vous n'avez pas les ingrédients. Bien sûr que j'ai les ingrédients, dessus le jeu. Et maintenant, on a Speed haste, On a tout avec le même truc. La même armure, et comme on peut voir, ça fonctionne pas! <rire> J'ai pas les effets, votre the fuck. Attends, je vais essayer de me déco-roco peut-être. C'est pas normal ça, on est censé avoir tous les effets. Qu'est-ce qu qui a buggé Wallah, qu'est-ce qui a buggé Attends, peut-être en me reconnectant, on va l'avoir. Ok, déjà, euh, mon Minecraft il est bugué. Non, c'est bon. Ah, nice. Ça tombe bien ça. C'est une bonne nouvelle. Ok, ok, parfait. Et maintenant, est-ce qu'on les a Non, on semble toujours pas avoir les, les effets. Euh, je vais demander. L'armure du sorcier est bug On va le demander quand même, hein, on sait jamais. Ça semble être bug, du moins. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir Speed 2, euh, ni Ast 2, ni Force 2, ni Régénération 2. Hein. Et j'ai pas 5 heures en plus. C'est censé nous ajouter 5 heures en plus sur le, le casque. Euh, et ça fonctionne pas Donc je sais pas pourquoi ça fait ça On va euh, remettre nos œufs de dragon ici euh, Quoi donc qu'on peut crafter peut-être comme item On est euh, La ou de cyber ou on en a une La pioche ultime on en a une L'épée, on n'est pas chasseur euh, qu'il faut Mais ça serait bien de l'avoir ça puis de la richesse et l'épée de l'expert Et en plus ça nous donne un fois 12 d'xp de, de, de minage Et putain c'est ça serait intéressant de l'avoir ça on a déjà la tronçonneuse, la cyber-eau et ça, donc c'est la seule item qu'on n'a pas. Et ça nous prend quoi pour l'avoir, cet item-là On la débloque à quel niveau Donc, chasseur... Euh, donc, dans... presque... On est bientôt, on y est bientôt, on est en deux niveaux, on va pouvoir crafter cette épée-là. Donc, je crois que je vais farmer pour ça, les gars. De toute façon, on est fermier 31. On est bûcheron 31, on est mineur 31, donc il ne nous reste plus qu'à faire le chasseur. Bon, il y a soit deux techniques, soit qu'on achète euh, des spawners à piques zombies. Euh, je pense que ce qu'on va faire avec la, la thune que j'ai... Euh, quand lorsque je fais une vidéo, il me donne des points boutiques, l'admin. Donc la dernière vidéo, j'ai dû acheter une clé Halloween pour un abonné, vu que j'avais dit que j'en ferais gagner une. Mais avec le reste, je crois qu'on pourra acheter des piques zombies. Et je crois qu'un pique zombie nous donne 5.5 euh, XP, euh, 5 .5 XP par... Donc, en faisant une farm avec des, euh, des pics zombies, ça va aller quand même assez vite. Et comme on peut voir, content lui, il monte quand même assez haut niveau. Euh, donc, ouais, je pense qu'on va faire ça. Et euh, ensuite, on va aussi modifier la farm à cactus. Donc. Euh euh, je vais essayer de trouver une solution pour essayer d'optimiser la farm à cactus ou l'agrandir. Je sais pas encore quest ce que je vais faire, mais j'aimerais bien rajouter des zoopers de farm et pouvoir faire un truc assez stylaxe avec ça. Donc voilà, je vous, re, je vous reprends lorsque euh, l'armure est fixe ou ils ont trouvé une solution pour la réparer. Euh, moi, personnellement, j'avais rajouté un truc, c'est qu'avec les, bo les bots activés, tu pouvais fly. Ça serait intéressant, comme vous voyez, y a, ça donne juste speed et protection 5. Mais ici ça a lui de 5 heures, et la force et le haste. Donc je pense que les bots, il y aurait pu faire genre les bots de fly, ça a été vraiment cool. Et euh, puis voilà. Sur ce, je vais aller euh, aider mon pote Nathan à finir sa farm là et finir la farm de l'autre côté. J'ai toujours pas trouvé la solution pourquoi ma farm elle ne poussait pas. C'est pour ceux qui se demandaient. Je sais qu'il y en a qui ont donné plein de, de commentaires et tout. Mais les gars, j'ai demandé à la mine et toujours rien. Le, même la mine ne sait pas pourquoi. À certains endroits ça pousse et à certains endroits ça pousse pas. Regardez tout cet étage là ici, ça l'a poussé. Mais là-bas ça pousse pas et ce bloc là il ne pousse pas. Donc euh, c'est peut-être juste un bug de, un bug de chunk. Peut-être que mon chunk ou ce que je l'ai fait il est bugué, je sais pas. L'admin va regarder ça. J'ai fait un ticket et on verra bien en temps et lieu. Ah, les effets se sont activés d'un coup. Ok, bon bah c'est cool. On a speed 2 régénération et tout. Il devrait faire les effets qui durent genre 30 minutes comme ça. Tu sais, ça bug pas à chaque fois, mais bon, c'est bizarre. Sur ce, je vous reprends. Ah, d'accord, donc les gars, j'allais faire la vidéo, je suis dans mon truc de montage et tout. Et regardez ça, j'ai crafté l'épée. Et ben oui, bien sûr que oui, il y a un écran noir, j'ai filmé, en fait mon PC j'ai laissé pendant allumé 4 jours et je crois que c'était pas une bonne idée en fait, hein. je crois qu'il faudra que je l'éteins parce que j'arrête pas de rester AFK pour, euh, pour les, les minerais, genre je me mets AFK avec une roche sur ma, ma, ma souris ou des trucs comme ça là-bas aussi, pour le bois, pour cette machine-là, bref. Mon PC, il est trop longtemps fermé. Donc oui, j'ai crafté la meilleure épée du jeu, donc celle-ci. Et en plus, j'ai passé de quelques niveaux, justement, de chasseurs. On est rendu maintenant 28. Donc ça nous a donné pas mal de thunes. Et j'ai bien sûr Prestige. Euh... J'ai Prestige une fois aussi que j'avais fait dans la vidéo, donc Rank Up. Comme on peut voir, j'ai encore une chance de Rank Up. Et c'est 100 millions Mais on gagne un spawn pick zombie. Euh, malheureusement, je crois qu'on gagne plus d'argent avec aucun de nos jobs. Euh, Chasseur, on gagne. Ouais, on a encore 12 millions à gagner, mais c'est pas suffisant. Euh, et il n'y a plus aucun job qu'on peut faire vu qu'on a tout mis 30. Donc je sais pas ce que je vais faire pour avoir de la thune, les gars. Mais je pense que je vais acheter des spawners à zombie, à Golem et qu'on va les rajouter à notre euh, farm à Golem ici. Euh, j'ai demandé l'avis à c'est pour ça qu'il est en train de me J'ai dit, euh, les gars, est-ce que j'achète des spawners de Pigzombie Zombie Parce que comme vous savez, j'ai les points boutique avec euh, ma vidéo. Donc soit j'achète des spawners à Zombie. Un euh, zombie, pardon, qu'on mettra ici. Soit j'achète des spawners à euh, golem, qu'on mettra euh, ici avec, euh, avec eux. On en a juste deux, donc je pourrais en mettre un autre, et je sais pas. Donc euh, je vous reprends, je vous retiens au courant, euh, je vous dis ce que je fais comme décision, je vais y réfléchir. Je suis sur la boutique du site et je suis en train de regarder un peu ce que je pourrais m'acheter. Bon, les boosts des métiers c'est inutile le boost de magma chance 600 ça le fait mais bon c'est 50 000 l'unité de la magma crime ça vaut pas vraiment le coup le truc qui m'intéresserait ce serait ça le 20 x 2 malheureusement euh, j'ai pas 2000 pb j'en ai 1500 donc soit j'attends un peu sinon on peut acheter le fly euh, le feed, on l'a déjà le repair qu'on peut peut-être acheter mais on peut l'acheter en jeu le craft on l'a déjà le slash nig, on s'en bat un peu les steaks sinon c'est ce que je voulais voir ici les spawners donc comme vous pouvez voir soit des spawners à l'un golem soit des spawners à pique zombie je sais pas. Sinon, les items, qu'est-ce qu'on peut acheter dans les items On peut acheter un bâton de vente. ça peut... Un coffre de vente. Non, je vois pas l'intérêt de faire ça. On va acheter... Euh... Iron Golem, je crois. Si on fait 4, ça fait combien Ça fait 1600. Donc, on peut en acheter seulement 3. Parfait, mettre à jour. Et on a encore euh, 300 PB à acheter. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait acheter euh, On pourrait acheter une clé de discipline Non. Un, un spawner Non. On peut acheter quoi comme spawner 300. On peut acheter un spawner à Creeper. Ce qui peut être intéressant en vrai. Ouais. Ça fait de la Gunpowder. La Gunpowder, je sais pas si ça se revend. Hmm. Je sais pas. Est-ce qu'on fait ça ou quoi d'autre On peut acheter une commande peut-être non, 300, non. Item, on peut acheter quoi Au port de farm. Sinon, les clés qu'on peut acheter, c'est quoi Discipline euh, Les boosts, y'a rien à 300, je parie. XP des... Les XP des ouais. euh, Vu qu'il nous reste notre chasseur à monter et que c'est quand même long, je pourrais peut-être acheter ça en vrai. Ah, euh... oh, je sais pas du tout, les gars. Comment... Je vais acheter un spawner à Creeper, je crois. Ah, mais non, mais ça, c'est une farm différente. Oh, ça casse les couilles. Vas-y, on va prendre ça. Spawner à squelette, ça fait un spawner en plus, les gars. Il va nous rester 50 pb pour la prochaine fois. Dommage qu'il n'y a pas de code promo euh, acheté. C'est parti. On paye 145, euh, 1445. Et je vous reprends lorsque j'ai mes items en jeu. Parfait, ça a pris quelques secondes. Et on a reçu nos items. Donc, 3 spawners iron golem et euh, un spawner à squelette. Donc, on va poser nos euh, spawners à squelette ici. Donc, les squelettes, ils vont juste ici, si je m'abuse. Euh, what Ouais, voilà. Ah, merde. On n'est pas tombé à la bonne endroit. Une, deux et trois. Donc, le spawner à squelette, on va le mettre juste ici. Lui, il n'y en a pas. Superbe. Spawner à squelette de poser. Maintenant, on va poser nos golems. Euh, nos golems, on va les mettre les trois. J'en ai trois, mais je pense que je vais en vendre deux. J'hésite, en fait. Parce que je pense que si on en vend deux à 35-40 millions chaque... Ça nous fait 80 millions, on pourra prestiger une fois et gagner un spawner à Pig Zombie. Donc je crois qu'on va en placer juste un. Et on va voir si on peut pas trouver quelqu'un qui veut nous les acheter pour, euh, pour 40 millions. Genre 5, 10 millions de moins que qu ce qui coûte sur euh, le slash shop, quoi. Vous en pensez quoi Bonne idée hein euh, Voilà. C'est parti. Donc on aura 3 spawners à Run Golem. Et je vais essayer de vendre ces deux-là pour essayer de rank up une prochaine fois pour avoir un plus spawner à Pig Zombie en plus. Et on verra si j'y arrive, les gars. Je vous reprendrai lorsque euh, je trouverai. J'essaie de négocier les gars avec le plus riche du serveur. Donc euh, il me dit euh, Je lui dis, vu que t'es riche, t'es 38 millions pour toi. Non, 35, 37, je suis gentil. Je regarde, Il me dit Je suis pauvre, je regarde sa balance. Regardez 120, il a plus de. Regardez tout sa thune quoi. Vas-y, mets AH, parfait. 37 millions. Euh, AH seul, 37 millions. Un, euh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 37 millions. Voilà. Parfait. On va mettre l'autre à l'HDV aussi. On va le mettre pour... Euh, 38 500 000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arrêtez de pleurer Mon chien, il va aller à la toilette. Je reviens, les gars. Mais sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Prochaine vidéo, on va rank up sa mère, les gars. On va slash rain up. Euh, je vais finir mon... Euh... Bon, on est à truc avec le golem et le 12 millions qui nous reste à Rain Cup du Chasseur. Ça devrait le faire, les gars. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si c'est le n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Tycoons. Je vous aime. Ciao, ciao.